Alléluia. Amen. Comment, comment allez-vous Vous allez bien Oui, ça va Waouh, je sens qu'il y a des gens qui sont bien vivants là. Peut-être d'être un peu fatigués, ça arrive, hein, c'est dimanche. On a bossé dans la semaine. On peut avoir une fatigue. Alléluia, en tout cas. Je tiens à louer le Seigneur. Hein. Il nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est une grâce magnifique. Et euh, Seigneur, Papa, te louons, te glorifions. Papa, je veux remettre, Papa, tout ce qui va être dit. Alléluia, Papa, devant toi, devant ton Saint-Trône. Alléluia, Père. Papa, merci parce que tu es puissant, Papa. Tu es glorieux. Père, ton trône n'a pas de fin. Seigneur, les fondements de ton trône sont justes. Et je veux louer, je veux élever ton saint nom Papa. Je te bénis pour chacun de nous ici présents. Pour recevoir de toi, Seigneur, la bonne nourriture, la part, Seigneur, que tu nous as préparé encore aujourd'hui, comme tous les jours tu le fais, je voudrais lever ton nom, Papa, car tu es puissant. Alléluia, Papa. Seigneur, tu as dit que ce ne sont pas, Seigneur, Papa, par des paroles humaines, de la sagesse, que la sagesse humaine nous enseigne, mais c'est par ton esprit, Seigneur, Yeshua ton esprit saint Seigneur Papa qui nous conduit Papa qui nous sanctifie, qui nous purifie qui nous donne la force Papa, de tenir dans cette marche Papa nous te louons, nous te glorifions Alléluia Papa à toi le règne, la puissance, la gloire pour le siècle des siècles Seigneur au nom puissant des choix de la vie. à toi la gloire Adonai à toi la louange Seigneur Alléluia Alléluia Alléluia. Merci Seigneur Papa pour ta grâce. Ah je m'attends au Seigneur. Ça va se qu'on va dire. Ça va La bien Tu Alléluia. C'est comme ça qu'on devrait être comme des enfants. Que Yeshua nous donne la force. Encore d'être comme des enfants. Oh Seigneur, Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de ton esprit, Papa, de ta présence. Alléluia sur nos vies. Père, cette présence qui est magnifique. Papa, ton esprit qui nous compte Ton esprit, Papa Seigneur, qui nous donne la force de prier, de résister au mal. Seigneur, d'avancer, qui nous enseigne toutes choses. À toi la louange, Seigneur. A toi la louange. On peut rapprocher sinon. À toi la louange. C'est bon? bon. On va prendre Jean va Du verset. À partir du verset premier, donc Jean Cap dit euh, à partir du verset premier. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire « Yeshua fait et baptise plus de disciples que Yohannes », toutefois, Yeshua ou Jésus, ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples, il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Or là se trouvait la source de Jacob. Yeshua donc fatigué du voyage s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la sixième heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Voilà, vient pour puiser de l'eau. Yeshua lui dit, donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville. Pour acheter des, des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yeshua lui répondit et lui dit Si tu connais, si tu connaissais le don d'Élohim, de Dieu pour ceux qui, qui vont suivre, qui ne connaissent pas, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire.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 « Quiconque boit de cette eau, si, aura encore soif. Mais celui qui boira de, de l'eau que, que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. » Et que je ne viens plus puiser ici. Yeshua <rire> lui dit Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de mari. Joshua lui dit Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, En cela tu vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem ou Jérusalem. lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que... Vous ne connaissez pas, nous nous adorons ceux que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité waouh, alléluia l'adoration frères et sœurs l'adoration c'est de ce que j'ai envie de, de partager avec vous l'adoration qu'est-ce que l'adoration devant Elohim devant le Créateur j'aimerais vous dire que depuis Adam et Ève ben, l'être humain était un adorateur et comment on sait qu'il adorait le Seigneur Parce qu'on ne dit pas qu'Adam et Ève chantaient, Qui a déjà lu Genèse, un peu. Est-ce qu'on dit qu'il chantait là-bas Qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on disait que, je ne sais pas moi, il faisait des sacrifices On n'a pas dit qu'Adam et Ève a fait des sacrifices. Est-ce qu'on disait qu'ils tapaient des pieds, qu'ils priaient tous les jours, tous les matins Waouh wow. à, à quel moment la prière est rentrée dans, sur la terre ils avaient une vie qui plaisait à Yeshua, frères et sœurs. Ils avaient une vie qui, en fait, qui plaisait au Créateur. Le Créateur leur avait donné un, un commandement, un seul. Et à chaque fois qu'ils s'écartaient, de, de, de, de cette chose que le Seigneur leur avait demandé de s'écarter de ne pas manger du fruit de l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal n'est-ce pas hein? ben, il plaisait au Seigneur frères et sœurs Ador... qui croit que Adam et Eve étaient des adorateurs mmh. Alléluia mmh. c'est pas sûr hein? <rire> Adam et Eve étaient des adorateurs frères et sœurs parce qu'en eux, eh ben en fait, en il fait, y avait l'amour du Seigneur. Et la Bible dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En, ce, en cela, mon amour est parfait en vous. Vous voyez? Donc c'était des adorateurs, frères et sœurs. Et depuis que le péché est rentré dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, L'être humain, il a perdu l'accès à l'adoration véritable. Ah oui, on avait perdu l'accès à l'adoration véritable. La connexion avec le Créateur. Répondre à ses exigences. Vous voyez Tellement il y avait une relation entre le Créateur et Adam et Ève, on voit que le Créateur leur avait donné même à nommer les animaux. Waouh en fait, le Seigneur pouvait les confier des choses Il y avait une confiance, frères et sœurs Vous voyez L'adoration Et depuis le péché Il y a eu une séparation, frères et sœurs Parce que l'Éden Ça veut dire ben, les merveilles en fait du Créateur Vous voyez Jardin d'Éden Quand on parle du jardin d'Éden On parle des merveilles du Créateur Le Créateur les avait placés dans ce jardin il leur avait donné tout ce qu'il fallait. Et quand le Créateur les voyait là, il était content. Et à chaque fois qu'ils passaient devant l'arbre de la connaissance du bien, et du mal et qu'ils ne mangeaient pas, le créateur, ils adoraient le créateur, frères et sœurs. Ils étaient en communion, en relation avec le Très-Haut. Vous voyez Et depuis le jour où le péché est venu, dans le cœur d'Adam et Ève, où ils ont consommé le mal, ce qui était défendu l'adoration a été coupée il se cachait il se cachait plus d'adoration on va développer en nom des choix plus de paix plus de joie plus de justice plus, plus de toutes ces choses vous voyez fini plus de communion véritable plus de proximité vous voyez l'adoration là qu'on voit ça comme ça aujourd'hui on peut être chrétien venir quelque part se rassembler beaucoup, moi je me rassemble pas beaucoup moi je vous dis, je suis content d'être ici parmi vous moi je me rassemble et... alléluia, premièrement avec le Seigneur tous les jours dans ma vie de tous les jours hein? ah oui, et quand Yeshua permet on se voit que les frères sont les contents là, est mon frère, je l'ai vu ce matin, ça fait combien de temps on s'est pas vu <rire> donc même, on se voit tous les jours hein le but, c'est quoi? C'est de revenir dans le jardin, frères et sœurs. Là, là où il y a la paix et la joie. Amen. Alléluia! Et le jardin, ce n'est pas la présence de Ève, parce qu'à il n'y avait pas encore Ève. C'est le Seigneur qui lui a donné ça, c'est après. C'était dans sa présence, frères et sœurs. Alléluia! L'adoration, voilà l'adoration, frères et sœurs. La présence du Père, du Seigneur. Chaque jour, la communion. Waouh! Alléluia! Alléluia. Amen. Alléluia, il y a quelque chose, papa, vous me dites. Hein? <rire> Je vous dis la vérité. L'adoration, c'est ce que les hommes ont perdu. L'humanité a perdu ça. Voilà pourquoi mes habitants de choses hein, aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a coupé l'accès à l'adoration C'est le mal. L'adoration, Adam était là, il était assis là, il mangeait certainement son petit truc. Il était nu, il n'avait pas honte, la Bible dit. Aujourd'hui on dit bonjournaliste nu, attention, c'est pas ce que je dis <rire> Il était nu, il n'avait pas honte. Il faisait sa petite vie. On ne dit pas qu'il chantait tous les jours, il se réveillait à 6h, à 4h, commençait à prier. Seigneur mon roi, oh non-puissant. Non, il n'avait pas besoin de faire ça. Il était dans la paix. Aujourd'hui, nous, enfants du Seigneur, eh bien, nous avons besoin de ça. Pourquoi À cause du à cause du péché, à cause du mal. Vous voyez Parce qu'on a un ennemi aujourd'hui. Eux, ils étaient là, il n'y avait pas encore l'ennemi était caché. Jusqu'à ce qu'il se révèle Il a fallu qu'ils le séduisent. Ils étaient protégés par le Seigneur. Dans le jardin, mes amis. Waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. Le jardin, là, c'est comme le, le cœur du père, là, frères et sœurs. Oh, Seigneur, c'est magnifique. Ils étaient protégés. Parce qu'ils gardaient, en fait... Ce qui a en Elohim, il n'y a rien de nouveau, frères et sœurs. Ce qui est en Elohim, en fait, était en eux. Ça les couvrait. Frères et sœurs, c'est magnifique. Donc Adam vivait sa petite vie tranquillement. Alléluia. Il mangeait des fruits, il se levait, et les animaux étaient là, il les regardait. Il était dans la paix. Mais il y avait un commandement qu'il ne devait pas enfreindre un seul un seul, seul et regardez depuis le jour où le péché s'est étendu sur la terre et rentré <rire> et a fait des rejetons regardez tout ça de choses qu'on doit faire attention aujourd'hui waouh mais je bénis le Seigneur parce que il a restauré les choses dans le sens inverse aujourd'hui il y a plein de péchés mais il a résumé tout en un seul commandement. oh Seigneur Alléluia Adam ne devait pas offrir un seul commandement Aujourd'hui le Seigneur nous a donné un commandement Par lequel nous sommes sauvés Waouh. Tu aimeras Joël Jamais Bénédicte, non Tu aimeras ton Ton créateur De tout ton cœur De toutes tes pensées De toutes tes, tes forces Alléluia de toute ton âme Et tu aimeras Le deuxième qui est semblable Donc il fait un Tu aimeras ton prochain comme. Oui. Alléluia Si nous respectons ça là C'est glorieux mes amis Vous voyez L'adoration Depuis que le péché est rentré dans le monde L'humain a été coupé Avec cette adoration Je vous dis la vérité Et aujourd'hui, nous qui sommes enfants du Seigneur, il nous a fait rentrer encore à nouveau. Il nous donne accès à cette adoration, la frères et sœurs. Mais aujourd'hui, eh à cause du péché, nous sommes obligés de marcher tous les jours dedans. Je vous dis la vérité. Ah oui. En subissant, il n'y a rien de nouveau, hein? Des attaques, des séductions, toutes sortes de choses. Frères et sœurs. Et nous devons demeurer dedans Frères et sœurs Dans l'adoration Vous voyez Celui qui aime son prochain Mon amour est véritablement Parfait en lui Celui qui garde le commandement Mon amour est véritablement Parfait en lui Vous voyez ça Voilà de quoi nous ne devons pas nous détourner Aujourd'hui aimer le Seigneur, aimer ses commandements, marcher dans ses commandements. Et dans son amour, il nous a donné une alliance aujourd'hui. Il nous a bénis en Yeshua, frères et sœurs. Il nous a bénis en lui. Il a restauré notre identité grâce à son Fils. Yeshua, en qui il a pris plaisir et aujourd'hui quand il te voit C'est cette image là Qu'il voit et qu'il veut voir Tous les jours dans nos vies Jésus Waouh L'homme parfait Waouh Il nous a donné son esprit frères et sœurs Son esprit saint Et le diable tous les jours va venir Comme dans le jardin d'Eden Il va venir te tenter il va venir parler dans tes oreilles, mais non, laisse tomber, il faut arrêter, ça ne sert à rien. Tu n'as pas vu que tous les autres autour de toi, tu n'es obligé. Tous les jours, il va venir te tenter, tout temps qu'il peut, il va te tenter. Mais si nous tenons ferme, frères et sœurs, tu dis non, on reste sur ce coin non Seigneur, quand je me rappelle là où tu m'as senti Ah Seigneur, je me rappelle c'est toi qui m'as créé Seigneur, si je vis c'est parce que tu m'as créé Non, il y a trop de choses, c'est compliqué Moi je refuse Je veux rester dans cette communion avec toi Cette adoration Est-ce que vous voyez Je veux rester dedans Parce que l'adoration est le chemin qui mène Au ciel, frères et sœurs C'est le chemin qui mène au Père je vous dis la vérité. C'est le chemin qui mène au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Voilà pourquoi il a dit quoi là. Ce n'est ni sur cette montagne. En fait, ce n'est pas en venant ici que tu adores Jésus. Hein? Si tu croyais ça là, tu, tu, tu te mens à toi-même. Ce n'est pas en venant ici que tu adores le Seigneur. Seigneur, Alléluia. Père, merci. Alors, ah, Seigneur, que vous voyez ça. Ça n'impressionne pas ça. C'est ta vie de tous les jours avec lui Devant sa parole Devant sa volonté Je vous dis L'adoration c'est quoi là Garder ses commandements et faire sa volonté Mais C'est ça, ça, ça l'adoration frères et sœurs En deux mots Garder ses commandements Et faire sa volonté Mes amis Voilà ce que Yeshua demande Waouh Je disais à mon frère, ah, encore hier je demandais au Seigneur est-ce que je devais venir ici. Ce matin je disais ça. Encore hier je demandais au Seigneur est-ce que je veux venir, est-ce que vraiment ce programme il faut que je vienne Je n'étais pas sûr hein? à 100%. Et hier soir, quand je demandais au Seigneur est-ce qu'il faut que je vienne Parce que oui, on, on se connaît, on travaille ensemble. Mais moi j'ai ma vie avec le Seigneur. Hein? Ah, je vous dis la vérité. Hein? En fait, ma vie ne dépend pas de ce programme-là. Mon adoration ne dépend pas de ce programme-là aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je vous dis, hein, quand j'ai rencontré le Seigneur, je ne voulais pas sortir de chez moi. Je ne voulais plus sortir. Pour moi, le monde, le monde était sale, c'était poubelle. Et un jour, je donne une voix comme ça, ma part, non, peux, il m'a tu non, il faut aller faire des courses quand même. Il faut aller manger. Ce que je vous dis. L'adoration d'un enfant du Seigneur ne dépend pas d'une communion fraternelle. Où il y a tellement de monde, et je bénis le Seigneur, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, ma frère et Alléluia <rire> Moi c'est ça ce que... Mais ça me dérange pas Ah je vous dis hein J'ai l'habitude de vivre ma vie seule, moi Avec le Seigneur Il m'a donné une femme gloire à son nom Moi je ne sais pas ce... Quand, quand j'ai rencontré le Seigneur Je ne cherchais pas de, de, de mariage moi C'est lui qui m'a dit un jour Ouais cette femme que tu avais laissée, là, tu avais abandonné que cet enfant-là, tu vas te marier avec elle. J'ai dit, non, je ne veux pas. Je vous dis, je bien que le Seigneur fait les yeux. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il m'a donné cette responsabilité. Que son nom soit béni. Mais je, je, veux, je veux encourager tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Et qui peut-être vont voir l'enlèvement avant de voir le mariage. Je veux vous encourager. Alléluia. Amen. Je vous dis, hein. Ah je vous dis, profitez de cette relation-là, mes amis, là, vous avec le Seigneur. <rire> Alléluia, c'est bizarre, hein? qu'est-ce qu'il dit lui Il dit quoi lui en fait Moi je vais me marier. Et il vous dit, mes amis, ne coupe pas après ça. coupez pas après ça. Beaucoup se sont mariés. <rire> Alléluia, Adam. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme l'a fait pécher, non C'est compliqué mes amis C'est compliqué Le premier et la première femme hein On ne parle pas ici de, dans les livres de chronique Là c'est à la Genèse La femme a fait pécher l'homme frères et sœurs L'homme a dit oui au péché frères et sœurs À la Genèse Qui aurait fait mieux Adam et Eve, parmi nous Personne Personne ici, on est d'accord hein Personne ne peut faire mieux que. qu'eux Mes amis, ils, avaient, ils étaient créés parfaits Nous là déjà on né, le péché tout ça là On nous a pas appris à mentir on montait déjà On va pas et Vous voyez Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre aujourd'hui C'est la relation avec le Seigneur L'adoration voilà c'est ça l'adoration La relation c'est pas les belles paroles tout ça Abraham le Seigneur lui dit offre moi ton fils que je te... En fait c'est le Seigneur qui lui a donné Offre moi ton fils Qu'est-ce qu'Abraham va dire Il n'a rien dit Il n'a pas parlé hein? Il a... Vous voyez l'adoration On ne parle pas beaucoup des fois dans l'adoration Mais on est conduit à faire la volonté du Seigneur Ah je vous dis L'adoration ce n'est pas beaucoup de paroles mais c'est dans le cœur que ça se trouve, Frères et Sœurs. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Waouh, Seigneur Ah, il est magnifique, Frères et Sœurs, je vous dis. Il est glorieux, Yeshua. Jésus, le roi des rois, le roi des nations. L'adoration, Frères et Sœurs. Un cœur qui désire faire la volonté du Seigneur, qui malgré son état désire garder les commandements du Père Alléluia Amen. un cœur qui a réalisé waouh Seigneur alors que je ne te connaissais pas alors j'étais dans la masturbation comme ça tu me voyais quoi je ne te connaissais pas j'allais là tout ça là. je croyais que personne ne me voyait je me cachais je faisais n'importe quoi je volais les choses de mon père et sœurs, c'est terrible. Je me rappelle pour un témoignage, quand j'ai connu le Seigneur, je faisais ma vie, j'étais en autarcie avec le Seigneur. Je vous dis plusieurs années, je crois même après, hein, que le Seigneur, un jour, me montre, regarde, hein, il me fait revoir, en fait, que en fait, quand j'étais petit, je volais l'argent de mon père et tout, dans sa voiture pour acheter des... Qu'on s'appelle encore là, des peurs chocolat le matin, tout ça là, comme les filles. Parce que lui, il avait plein de monnaie dans sa voiture et tout là. Et un jour, comme ça, je suis là, dans ma voiture, je me ressouviens de ça. Je dis, waouh, le Seigneur il me voyait en fait. Et dans mon cœur, j'ai eu à cœur. Je sais que le Seigneur m'a pardonné de ces choses là, mais j'ai eu à cœur fortement d'appeler mon père lui dire ça. Je lui dis la vérité. <rire> je l'appelle et tout. Et mon père, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas, aujourd pas croyé, il fait sa vie. Je l'appelle. En fait, il croit qu'il y a un créateur, mais il fait sa vie. Je l'appelle, je dis, papa, j'ai quelque chose à te dire et tout là. Puis il m'a dit oui et tout ça. En fait, quand j'étais plus jeune et tout là, je volais l'argent, tout ça dans ta voiture. J'avais volé un truc aussi dans ton armoire et tout. as entendu ça. J'ai senti qu'il était gêné, frère et mais je, en fait, c'est le, le Seigneur faisait le travail. à travers ça, et hein. vous des fois, là, il y a des pensées qui viennent Que le Seigneur nous donne sa pensée qu'on puisse comprendre ce qu'il fait. Là, tu ne veux plus tout de suite ah, non, si je chasse ça, arrière de moi, Satan, arrière de moi. C'est pour ça il faut être dans l'adoration, frères et soeur, La relation. La Bible dit tout ça, que tout y est passé. Frères et sœurs, quand j'ai entendu ça sentir ça dans mon cœur, wow, Seigneur, c'est vrai. Tu veux que j'appelle mon Père que je lui dis Et ok Et Après je lui ai dit à mon père mon père était choqué Quand je lui ai dit ça en fait Lui-même la parole du Seigneur est remontée dans sa tête Je vous dis Il a dit quoi Non mais le, le Seigneur dit que En fait ce qui est passé est passé Il m'a pris le verset C'est terrible J'ai dit Gloire au Seigneur papa mais j'avais besoin de te dire ça Est-ce que vous comprenez et je sais qu'en disant ça, le Seigneur l'a interpellé sur quelque chose Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vous voyez la pensée du Seigneur Voilà pourquoi le Seigneur dit, il n'y a aucune condamnation Donc toi, tu dois savoir que tu n'es pas condamné Il t'a sorti de là, mais il veut faire un travail, frère et soeur Vous voyez Des fois, il y a des choses, là, on n'arrive pas à passer des cas Parce que nous-mêmes, là, c'est... En fait, c'est... Non, on a besoin de la relation, frères et soeur, le Seigneur Je vous dis Parce que là, sa pensée, là, ce n'est pas la... nôtre vous voyez, voyez il dit ouais mais non mais si je lui dis ça non mais ça va non frère et soeur c'est après quand j'ai fait ce qu'il m'a demandé il m'a aidé à comprendre en fait ce travail qu'il est en train de faire chez mon père là. en lui disant ça qu'est ce qui se passe lui même se rend compte de son état frère et soeur est-ce que vous comprenez ça vous comprenez ce que je veux dire là frère et soeur c'est j'ai pris cet exemple-là pour dire que le Seigneur est glorieux. Christophe. Et que nous avons besoin de, de cette relation avec le Seigneur, en fait, pour pouvoir le connaître. De cette adoration, d'être dans l'adoration, pour pouvoir le connaître. Je vous dis, hein, si je commençais à raconter des choses là, là c'est terrible. Je vous dis la vérité, tellement il y a des choses, tellement... Dernièrement, je rentre chez moi, j'ai fait un, un plein de, de, de clémentines et tout leur au marché frais. Quatre sachets j'ai pris là. J'ai dit, ah, wow, j'ai pris plein. <rire> j'ai pris plein parce que, en fait, j'ai une famille nombreuse aussi. Et en fait, j'ai pris plein et tout. Et j'arrive chez moi. Dans ma pensée, j'entends, ta voisine, il faut que tu lui donnes un sachet. Quand j'ai entendu ça, vous connaissez l'humain, la chair j'ai commencé à compter combien de personnes il y a dans ma famille, à combien ils sont chez eux. J'ai dit, ah, ils sont à 3. Moi, je suis à 6. J'ai commencé à avoir, bon, sachez-là, je vais retirer. C'est terrible, ça. Je viens pour retirer, j'entends. 15. Il faut leur donner 15, frères et sœurs. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne dans ce que j'avais pour mettre dedans. Ah, la chair, frère. et soeurs. Vous voyez ça? Waouh, Seigneur. J'ai dit, waouh, c'est... Dans mon cœur, il dit non, je préfère faire ce qu'il m'a dit. Frères et sœurs, je suis allé, je vais lui donner. J'ai senti une paix envahir mon cœur, frères et sœurs. Oh là là là là, je, Tu aimeras ton prochain, mes amis, comme toi-même. Amen. Hallelujah. Amen. C'est-à-dire que dans notre marche, là, on peut avancer tout ça. Il y a beaucoup de connaissances qu'on peut avoir, même par rapport à la Bible. Mais les choses primaires, là, les choses que le Seigneur aime, c'est son esprit qui nous les révèle. Je vous dis, beaucoup lisent la Bible hein? Et ils sont éloignés du Seigneur Est-ce que la Bible est mauvaise Non C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit mes amis Ou que l'esprit s'est éteint Et quand tu as l'esprit là Tu peux être poussé à faire des choses terribles Des choses que les hommes ne comprennent pas Mais qui vont gloire au Seigneur Et quand je fais ça là En fait je sens qu'à chaque fois en fait, tu fais un pas Tu fais un pas vers le Seigneur mon ami à chaque fois En fait dans l'adoration tu fais un pas Et quand tu fais ces choses là tu obéis comme ça en fait, tu manges du fruit de l'âme, mes amis. L'âme de vie. Tu manges du fruit, tu es renouvelé. Et quand tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe Tu es tracassé. Tu n'es pas bien. Ah, je n'ai pas fait ça, là roi. Ah ouais, mais c'est pas ah, Seigneur, j'aurais dû. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, j'aurais dû. Ah, Seigneur, tu n'es pas bien. C'est comme si tu t'éloignes. Tu Et il manque quelque chose dans la relation. Vous voyez, Mais dans l'amour du Seigneur Il ne nous condamne pas Parce qu'il veut nous apprendre beaucoup de choses Vous voyez Mais la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux Vous voyez Quand il sait que tu as un cœur pour lui Il sait que bon Tu as fait ça Bon t'as agi par la chair Il va passer dessus aujourd'hui Mais il faut comprendre quelque chose et Soeur, Le Seigneur veut qu'on grandisse Si toi tu ne comprends pas ça Tu vas rester petit Tu vas rester petit dans ta relation avec lui Tu vas jamais le connaître Jamais tu vas le connaître convenablement Je vous dis Il prend son temps Mais de plus en, en fait le Seigneur veut Que nous puissions grandir Il veut qu'on fasse des pas Vous voyez ça C'est important frères et sœurs Waouh. Et quand tu fais ça, tu vas pas besoin de ramener, de vouloir faire beaucoup de choses. Moi, ça c'est lui qui t'a dit, mon fils prie, mon fils, ma, ma fille. Soeur. Mais sinon là, tu n'auras pas besoin de choses. Vous allez voir, hein? C'est quand on refuse de faire la volonté du Seigneur, qu'on est plus dans la prière. Je vous dis. Quand tu passes à côté de la volonté, c'est là. Seigneur, père, père, père, grâce, Seigneur. Seigneur, père, vraiment. Seigneur, père, franchement, tu sais que ce n'est pas évident. Père, tu pries du matin au soir. Je te le dis parce que, en fait, tu es dérangé. À qui c'est déjà arrivé C'est déjà arrivé, hein Tu pries beaucoup parce que tu veux te rattraper, en fait. <rire> je vous dis, ça, c'est des choses pratiques, ça. Et plus tu vas marcher dans l'adoration, en fait, il y, y, aura, y, aura, y aura. Ça va couler, en fait. Ça va couler. Quand il faut prier là, c'est. Alléluia, papa, je t'aime mon amour je... Oh là là, Seigneur. <rire> c'est terrible. Ce que je vous dis là, ça m'arrive à moi aussi. Hein. Mais je. Ah, il y a quelque chose dans mon cœur là, si. Il faut aller. Il faut avancer. Il faut avancer. Waouh. Alléluia. Donc l'adoration, c'est marcher vers le Seigneur. Marcher devant lui, marcher avec lui Ne pas lâcher sa main Ah Seigneur, non ben, On va me le verser là, alléluia Un Jean 3 Oh il est magnifique Merci Papa pour ta grâce Je suis encouragé De mes défauts Merci Papa pour ta, ta beauté Ta fidélité Yeshua Un Jean 3 à partir du verset Oh père, tu es magnifique, Seigneur. 18. Waouh. Ma sœur, tu peux lire pour nous, ma sœur, s'il te plaît Je ne sais pas comment dire. Tu... Ma sœur, tu peux lire pour nous euh, Mes, mes petits-enfants n'aimons pas en... Parole. Attends, on va te donner un micro, attends. Mes petits-enfants n'aiment pas en parole... Allez, débrouillez. Tiens. Merci. Mes petits-enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Oui, à Merci, ma soeur. Merci. Donc on a dit que c'était verset 18, hein, c'est ça hein Oui. Ok. Mes petits-enfants, ah en fait c'est juste qu'il fallait rapprocher, mes petits-enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Et c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous persuaderons nos cœurs devant lui. Parce que si notre cœur nous condamne, Elohim est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim, le Créateur, ou Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons. Oh, c'est magnifique. Regardez ça, c'est terrible, ça. Et nous faisons les choses qui sont agréables devant lui. Ça confirme exactement, c'est ça. Donc, c'est garder ses commandements et faire sa volonté. Que Je vous dis, hein? c'est terrible. Et la Bible dit quoi Donc, au verset 21. Hein? Verset 21, il dit Mais bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. Vous voyez et ce qui nous condamne c'est quoi C'est le péché C'est la désobéissance C'est ce que nous faisons en fait qui, qui ne concorde pas avec la volonté du Seigneur C'est ce qui nous condamne Et c'est ce qui met un frein Dans notre relation, dans notre progression Vous voyez Paul dit à Timothée Il veut voir que en fait, Que tes progrès soient évidents Vous voyez là que tes progrès soient évidents. Donc, Paul exhortait Timothée à être un vrai adorateur, frère et soeur du Seigneur, à faire les choses que le Seigneur lui demande. Wow. Beaucoup diront, ouais, mais moi, j'entends pas le Seigneur me demander des choses. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour moi. Vraiment, moi, je ne comprends rien à ma marche. Franchement, je suis vite, je suis éloigné <rire> qui s'est dit ça des fois ça arrive hein, ça peut arriver quand même Alléluia Seigneur je ne comprends pas il y a deux choses ici garder les commandements du Seigneur et faire sa volonté est-ce que vous comprenez faire les choses qui lui sont agréables les choses du Seigneur sont simples frères et soeurs, je vous dis il faut commencer par le commencement Garder sa parole Des fois on veut aller Seigneur qu'est-ce que tu veux Mais il y a des choses on ne garde pas déjà Amen. Je vous dis il y a des choses on ne garde pas Des choses simples hein? On ne garde pas Mais on veut faire des choses plus grandes Alors que le Seigneur lui Il a dit celui qui est fidèle dans les petites choses L'est aussi dans les grandes J'aime beaucoup ça, cette traduction là L'est dans les grandes il n'a pas dit « sera », il a dit « l'est » aussi. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur, c'est comme ça Si c'est que tu es fidèle, tu es quelqu'un qui garde sa parole, en fait, mais il peut te confier ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends Comment le Seigneur peut te confier quelque chose si dans les petites choses, c'est assez compliqué. Mais tu veux les grandes choses. En tant de savoir, en fait, je vous dis, le Seigneur là, il est magnifique. Il a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses. Vous savez que le Seigneur est dans les petites choses. Hein? Amen. Des fois, c'est la petite voix. Ouais, ce petit truc. Donne, ce petit truc-là qui est dans ton cœur. Je ne veux pas dire forcément une voix parce que les gens aujourd'hui sont matrixés par rapport à la voix, il faut qu'ils entendent. Le Seigneur s'est communiqué avec ses.. Je vous dis la vérité. Ah, il est magnifique, frère et soeur. T'as pas besoin d'entendre une voix. Eux. Non le bruit de lion. Ah, non. Tu n'as même pas besoin de recevoir un songe. Il le fait parce qu'il est dans sa parole. Mais la communion, là, c'est plus profond que ça, frères et sœurs. Je vous dis. C'est le souffle de Yahweh dans l'homme. C'est terrible. T'as pas besoin de ça. En fait, si tu es en communion avec lui, tu vas comprendre les choses. Tu vas comprendre. Cette communion. Est-ce que tu vois donc tu sais ce qu'il demande déjà Garder ses commandements. Garder ses commandements devant le mal, devant le péché. Et en ça déjà, tu l'adores. Alléluia. Tu l'adores déjà. Cherche pas à faire des choses. Sois simplement dans la relation, dans l'adoration, dans ces choses simples. Commandement, Seigneur, Alléluia, je prends plaisir. Voyez le psaume 119 -psa de David. Combien de fois il répète. Si je prends plaisir à garder tes préceptes, je prends plaisir dans ta parole, je prends plaisir de que ça. Entre temps, le Seigneur l'a fait devenir roi, tout ça, c'est terrible. Il servait le Seigneur, mais regardez ce qu'il disait. Il disait Seigneur, comme je suis un grand roi, ah, permets maintenant que tel peuple soit soumis à moi. Ce n'était pas sa façon de penser. Hein. Les gens là, quand ils aujourd'hui ils font des études, avec devaient pasteurs. Bon, maintenant, ça, ce sont mes fidèles qui sont là s'il n'obéit pas, lui, il n'aura pas le poste s'il n'obéit pas, il n'aura pas le poste pas ben ça le Seigneur David est encore dans les voyez les commandements Seigneur donne moi les préceptes donne moi de garder que ta parole vraiment soit dans mon cœur. vous voyez les choses simples il faut chercher les grandes choses non le Seigneur est simple et quand il y aura quelque chose à te dire tu vas voir, tu ne vas pas vouloir y aller. Recherche <rire> des fois. Je veux que ce que Seigneur me dit. On veut me préciser, je veux savoir. Quand il commence à te dire là, je te dis, oh, mes amis, quand il commence à te parler là, tout ce que tu avais dit, Seigneur, je te le. Je te dis, Seigneur, je te dis que tu vas me parler, je vais. Je vais aller pour toi, Seigneur, je vais. <rire> C'est qui qui fait ça ici Pourquoi je parle de ça là? C'est compliqué ça quand même. Frère, doucement, marchons dans les petites choses. Doucement. Parce que quand il va demander, les amis, je t'ai dit, hein. Moi, moi là, il s'est reculé. On essaie de reculer, tout, s'échapper comme Jonas. Tout savoir quest ce qu'on peut faire pour passer à côté, tout ça, ne pas faire. Il y a un frère qui m'a dit. Pour un frère qui m'a encouragé avant. Hein. Un jour il m'a dit, frère, Un jour je passe au milieu des gens. J'ai senti mon cœur. Il m'a dit, frère, je bouche mes oreilles pour ne pas entendre le Seigneur me parler. Il a est... Terrible, hein? Il a dit, Ah! Il a bouché ses oreilles pour ne pas entendre le Seigneur. T'es quand le Seigneur lui dit de parler de votre monde, là, il n'avait pas envie, là. Aaah! Il m'a dit, Et c'est un fois qu'il faut encourager. Il a dit, Ah ouais! Mais si ça arrive à lui, là, c'est compliqué. <rire> Donc voilà, en tout cas, les frères, les sœurs, je voudrais juste vous, vous encourager. Ah! Adorer le Seigneur Amen. à être dans l'adoration Voilà à être, parce qu'on dit adorer, adorer Être dans l'adoration avec le Seigneur Parce que c'est le chemin qui mène au ciel C'est le chemin qui mène au ciel Gardez ses commandements Et faire sa volonté Amen. Simplement Il t'a rien dit Sois dans la paix, quand il aura besoin de toi Il va te prendre, il va te chercher quand ce sera le temps, quand tu seras mûr, tu seras prêt, il va te prendre. Il va faire ce qu'il veut avec toi. Voilà. Les petites choses. Alléluia. Donc le Seigneur veut aussi que nous soyons dans l'assurance. Vous voyez, l'adoration donne l'assurance. Vous voyez, l'assurance devant le Seigneur. L'assurance. Parce qu'on sait qu'on a, on a un cœur là. Seigneur, non, mon cœur, c'est pour faire ta volonté, Seigneur. Enfin, c'est pour faire ta volonté. Vous voyez Voilà là, on marche dans l'assurance avec le Seigneur. On ne tremble pas pour rien. Vous voyez On connaît la vérité, on sait ce qui est. Non, voilà ce que j'ai fait. Quelqu'un vient et te dit, t'as de pensée. Tu es un foyer ou un menteur. Tu es un menteur. Non Tu regardes Seigneur, oui. À quel moment j'ai menti Ah, ok. Non Non, non, non. Je sais qui je suis devant le Seigneur. Je ne mens pas comme ça. Ah, tout de suite, tu es un menteur. Quelqu'un. Bon, on va prendre un dernier exemple. Terre à terre. Quelqu'un t'appelle, soi-disant chrétien. Frère, j'ai fait un songe sur toi. J'ai vu tu étais dans le mensonge. Hein? Tu étais dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Mais toi, tu te tiens tous les jours devant le Seigneur. Tous les jours, tu es là avec le Seigneur. Mes amis, avec force, tu vas rejeter ce songe. Ah ouais, frère, je t'aime beaucoup, hein, mais en tout cas, prie encore. Prie encore. Et prie pour moi. T'as pas de soucis, mais prie encore. Ah ouais. Pas besoin de se justifier, hein. mais tu sais qui tu es au fond de toi. Je vous dis. Parce que sinon tu vas aller prier, Seigneur, Père, j'ai menti, encore. Seigneur, pourquoi j'ai fait ça Seigneur, est-ce que vous comprenez ça Vous comprenez ça hein? Je vous dis, la relation que nous avons avec le Seigneur ne doit pas dépendre des hommes, Amen. des prophètes, des apôtres, pas, pas, pas, pasteurs, si, ceci, cela. Non, mais quand même, c'est quand même frère qu un frère que le Seigneur utilise. S'il m'a dit que je suis dans le mensonge, j'ai dire que je suis dans le mensonge. Parce que le Seigneur parle directement écrit. Non, non, non, non. Non, non, Le Seigneur a dit quoi Qu'il y a trois médiateurs entre lui et les hommes. C'est ça hein Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Il y a un seul. Alléluia Ah, ça a réveillé les choses. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Amen. Ah, si ça, ça fait ça, c'est que c'est bien. Il y a un seul médiateur, frères et sœurs. Depuis que Yeshua est venu. C'est Jésus homme. C'est fini là, l'époque de, de Moïse de tous les juges qui étaient là pour dire non, voilà le, la déclaration de Yahweh maintenant toi tu ne mens pas tu fais tout pour ne pas voler tu es un menteur me dit le Seigneur en tout cas je te laisse avec cette parole là mais mon ami moi, je me tiens devant le Seigneur moi je ne mens pas je ne rigole pas avec ces choses là vous voyez, et là tu repars tu es dans la paix parce que tu es dans l'adoration tous les jours avec le, le Seigneur tu n'es pas venu ici pour recevoir une parole que tu ne connais pas, parce que tous les jours t'écoutes le Seigneur. Ah oui Faut reconnaître qu qu'on se trompe. on se trompe. Tu t'es trompé. Mon frère, excuse-moi, mais tu t'es trompé. Non, mais moi le Seigneur me parle. Le jour une femme elle nous a dit ça. Non, le Seigneur. Non, le Seigneur lui parle et tout. C'est compliqué. Le Seigneur a dit ça, ça. Je dis ça, c'est pas du Seigneur ça. C'est pas du Seigneur ça, mes amis. Terrible ça. Voilà pourquoi tu dois connaître ta relation avec le Seigneur. Ce que tu es. Quand c'est oui, c'est oui. Ah, Seigneur, d'accord, tu m'exposes, c'est vrai que j'ai du mal. Eh bien, frère et soeur, est-ce que oui, en effet, il a raison Je suis dans mon sein en ce moment. Est-ce que vous pouvez prier pour moi Quand c'est ça, c'est comme ça. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Nous sommes appelés à grandir, à connaître, à avoir d'assurance devant le Seigneur. Non pas que nous sommes quelqu'un, mais que le Seigneur veut que nous soyons forts en lui. Est-ce que vous comprenez le sacrifice de la croix, c'est pour que nous soyons remplis de lui, forts. Que nous marchons sur ses pas. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que beaucoup disent, non, mais c'est l'humilité quand même. L'humilité, non, non, non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est craindre le Seigneur. C'est de reconnaître quand c'est pas bon. Quand c'est vrai. Alléluia! Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Alléluia Pour moi, c'est fini. Que les choix soient glorifiés.